Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse-Citron et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un truc méga stylé puisqu'on va partir à l'Apple Park Apple nous a invités pour cet événement extraordinaire c'est l'annonce de l'iPhone 14 On va donc partir de Paris et direction San Francisco pour le keynote, la prise en main des nouveaux iPhones et des nouveaux produits Je vous emmène avec moi pour un vlog pour découvrir toutes les coulisses de cet événement C'est parti Jamais facile un voyage presse parce qu'on a pas mal de taf mais il y a aussi beaucoup beaucoup beaucoup de choses tout autour. Là je suis à l'aéroport, j'attends l'avion, j'ai préparé quelques petits papiers. Alors un petit point sur ce qui est attendu à ce qui note, plusieurs choses. Il y a d'abord les iPhones évidemment qui vont être les stars de l'événement, mais il y a aussi des AirPods Pro 2 et il y a aussi normalement l'Apple Watch Pro. 3. On va les coller, je prépare les affaires, on se retrouve à San Francisco. Et voilà, c'est vraiment moi Je suis à San Francisco, il est 4h30 du matin, presque 5h. La keynote ici aura lieu à 9h, Rien une spéciale à raconter, euh, voilà, on a pris l'avion, on est arrivé, on a dîné, on s'est couché, et là du coup je vous retrouve pour faire un petit point avant de partir sur le campus, là pour moi le but c'est de vous faire visiter l'Apple Park, de vous montrer un petit peu les coulisses d'un keynote. Donc je vais aller faire un petit peu de sport, boire mon petit café aussi parce que là, ça commence à piquer, et euh, ensuite je me prépare et on décolle pour l'Apple Park, et là vous allez vraiment Vraiment voir les images de San Francisco, de l'Apple Park, du keynote, des prises en main, etc, etc. Le vrai vlog commence maintenant. Enfin... Et coucou, c'est Romois. Et cette fois-ci, je suis juste après le keynote d'Apple. Les nouveaux iPhones ont été présentés. Et juste derrière moi, là, il y a les prises en main des nouveaux iPhones. C'est un vrai souk pour se faire une place il faut y aller vraiment vraiment vraiment un petit peu comme un bourrin mais on a quand même pu voir tous les produits et du coup il y a un récap complet sur la chaîne qui est déjà disponible parce qu'on a déjà fait l'essentiel et bien sûr et eh bien je vais continuer de vous faire visiter l'Apple Park on est dans une salle qui se situe juste à côté du Steve Jobs Theater là on repart juste derrière pour du coup les fameuses démonstrations ces fameuses démonstrations nous ont permis de prendre en main les nouveaux iPhones, les nouvelles Apple Watch, les nouveaux AirPods Pro on va voir plus de détails sur les annonces qui ont été faites parce que pendant les keynotes il y a toujours des annonces un petit peu grandiloquentes, mais on n'a pas les détails. Là, on aura tous les détails. Et bien sûr, bah, on reproduit du coup toutes les infos, on retranscrit les infos sur le site, bien sûr en écrit et puis en vidéo. Donc, je vous invite à aller voir tout ça sur la chaîne de Presse Citron, mais aussi dans les articles du site internet où il y a tout ce qu'il faut. Et moi, je vais continuer de vous faire visiter. Je vais vous faire quelques plans de l'Apple Park. Je vais vous faire euh, un tour complet de cette enceinte qui est vraiment incroyable. D'un point de vue de l'architecture, c'est quand même un truc de dingue. Et puis voilà, on continue. On continue le voyage. Vous êtes toujours avec moi. C'est parti Je vous avais pas dit que c'était un bordel. Les joueurs du wifi à l'Apple Park. Waouh, waouh, ouais, ouais, ouais. je sais pas trop comment on va faire. C'est pas fini le voyage, on continue. Je vous ai laissé la dernière fois où j'étais en train d'envoyer les vidéos à toute l'équipe, on a publié tout ce qu'il fallait et là on a un deuxième jour avec un petit peu plus de repos et ça c'est vraiment cool. Et comme on a San Francisco, dans le cœur de l'histoire des nouvelles technologies, et bien ce que je vais vous proposer, c'est d'aller faire un petit tour dans les lieux cultes et notamment visiter, par exemple, les fameuses portes de garage, les fameuses maisons où toute cette industrie est née à l'époque de Steve Jobs et compagnie. Et on va commencer par, je pense peut-être, la maison de Steve Jobs. Enfin le garage, où tout a commencé. Après tout, on a visité la Bull Park, non Allez go Et voilà, je suis de retour. J'ai eu un guide, euh, un guide de luxe, puisque c'est quand même Johan de Jojol, la chaîne de Jojol qui m'a emmené jusqu'ici. Je ne savais pas où c'était. On est donc à la fameuse maison de Steve Jobs qui est juste ici. C'est dans ce garage-là que tout a commencé chez Apple. C'est là que Steve Jobs et Steve Wozniak ont travaillé sur les premiers produits Apple. Alors, enfin, c'est surtout Steve Wozniak hein, qui a travaillé. Parce que lui, euh, Steve Jobs, c'était surtout un très bon vendeur, un très bon marketeur. Mais techniquement, c'était pas un génie, c'est Wozniak le génie. Donc c'est ici, voilà. c'est dans ce garage, dans cette maison très simple. Voilà, c'est un petit pèlerinage. Hein. On était là, donc on en a profité. Alors, on ne peut pas passer ici parce que il y a les poubelles, il y a des alarmes, et si on franchit le seuil des poubelles, eh bien l'alarme sonne et là on a des gros problèmes. Donc on va plutôt éviter. Voilà, premier aperçu. Ça c'est le garage, donc, de Steve Jobs de la naissance d'Apple. Et dans ce quartier qui est ici. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons qui se ressemblent et il y a aussi d'autres entreprises qui sont nées pas très loin. On fait un petit point sur ce vlog, sur cette aventure avant de rentrer en France. A tout de suite Le vlog touche à sa fin. Je suis rentré à l'hôtel. Il y a pas mal de taf encore. Voilà, ici, on est sur sur le site évidemment de Presse Citron. Euh, C'était deux jours très très intenses. Qu'est-ce que je retiens de ce voyage Alors, j'ai l'habitude depuis 10 ans de faire des voyages de presse euh, avec les marques pour couvrir les événements. C'est la première fois en dix ans que je pars pour couvrir un événement Apple, donc cette fois-ci à l'Apple Park. En toute transparence, c'est un événement que tout journaliste ou créateur de contenu spécialisé dans la tech euh, rêve de faire une fois dans sa vie ce qui n'empêche pas après de garder quand même le recul nécessaire pour parler des produits et ça vous savez que chez nous c'est très important donc euh, voilà on a couvert l'événement c'était intense c'est fatigant bien sûr parce que trois jours avec deux fois le vol de 20h bon il y a des métiers bien pire donc on ne va pas s'en plaindre il y a une atmosphère aussi qui est vraiment particulière à l'apple park où euh, il y a vraiment que des gens passionnés de tech et ça c'est vraiment très intéressant la passion c'est vraiment quelque chose qui anime les équipes aussi bien les gens les journalistes, créateurs de contenu, les youtubeurs, enfin après tout, tout ce milieu. Et c'est vraiment très intéressant de baigner là-dedans. J'espère que euh, je vous ai bien retransmis aussi, et je vous ai bien fait vivre l'événement comme si vous y étiez. J'espère que vous avez ressenti aussi cette énergie qui était ici euh, bien présente. Euh, voilà, donc il y a eu euh, quatre gros produits, les iPhone 14, 14 Plus, les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, il y a eu les Airpods Pro 2 il y a eu les nouvelles Apple Watch dont l'Apple Watch Ultra qui est un tout nouveau produit de la gamme alors il y a du bon, il y a du pas bon dans ces annonces il y a enfin, du moins bon hein. il y a le, les iPhone 14 et 14 Plus qui ne sont en fait, finalement que des évolutions minimes de, des iPhone 13 et du coup le Plus vient remplacer le Mini il y a euh, les Airpods Pro 2 qui sont euh, franchement une belle évolution des Airpods Pro ça j'ai pu les prendre en main donc c'était très intéressant d'ailleurs il y a une vidéo disponible je vous invite à aller la voir, elle est déjà en ligne. Il y a aussi euh, les Watch qui vont, du coup, qui méritent quand même d'avoir un test très approfondi, parce que sur place on ne peut pas. En fait, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de structure pour tester une Apple Watch Ultra qui nécessite de faire une longue randonnée dans des milieux naturels ou de faire de la plongée. Donc ça, ce n'est pas prévu au programme, évidemment. Euh, voilà, donc euh, c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment passionnant. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si euh, vous voulez qu'il y ait des choses qui changent, si vous, vous aimez ce format, si vous en voulez davantage, si vous voulez des plus de retours d'expérience, de coulisses de ces événements. C'était euh, pour moi euh, une belle semaine avec vous en fait un petit peu. Et je vous dis euh, bah, à bientôt pour des nouvelles aventures euh, sur Presse Citron, euh, sur le site bien sûr où il y a un max d'informations du coup sur ces annonces, euh, sur la chaîne YouTube bien sûr où je vais revenir évidemment assez régulièrement, peut-être dans ce format et peut-être aussi dans d'autres et voilà Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce voyage, d'avoir suivi cette première pour Presse Citron qui était très importante. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous invite bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.